لا نكتميني من زين دا بس تيش. آه نكتمي كم زين لو؟ شباب. الحمد لله يا رب. في المطاعم؟ والفنا؟ راجد. تقول. يوم بيجيك خرج ال. مع أولادي لا ماسك لا. Donc, finalement, on a un big up le parce que, franchement, on était les cas. Les vidéos qui circulent sur le net, vraiment, les médecins de les médecins de les les les les masques, de les les les de une grande pensée, de que à l'étranger, j'ai des amis, j'ai des gens de la famille. Les en voyage, euh, soit de plaisance, ou là, j'aime ça, ou C'est très difficile. Donc, euh, une grande pensée, les MCHO vraiment à l'étranger. Allah le la Comme ça, les c'est très bien, avec plaisir. Alors, comment je vais pouvoir dire ça Quand je vais A commencé par le bien. je me suis réveillée, je vais être Le Et ça ne me permettait pas d'avancer le rythme les dans le parc de les énergies les dans On le le bagage, le bagage, Et du jour au lendemain, j'ai compris que في كت الناس وكتلو دول وكتلو جيران وكتلو والديك وكتلو عائلتك وخوتك وهالشي فاتجد كل شيء اللي كل واحد et on le seul responsable, parce que c'est le domaine le a dit qu'on s'est et Et c'est ce que j'ai fait. Donc vous dites et Et aussi, parce qu'à l'époque, j'étais pas bien, j'avais fait de la dépression. Et je me sortir de la dépression, plaquée tout s'est comme on qui le fait je suis une finisseuse زي كتب ده الحاجة ومل كملهاش ما عشوش الناس ومل يسمعونه عندو ماذا ألف مليون مليار حاجة ولا حاجة كتكملها هذه الدفاه شوية, شوية ما تقطعية وكتمله كتطلع لك شغل كتقول بلاش يجي كمان شيء أشان شيء ما فيه بحث خيالية وقلت بالله بالله بالله الحمد لله حياتي من آت الزاد جسم السوق كين يمشي في عالم كان عندهم الدماغ في الخموله و ont tiré mais chaque fois que je fais, on chasse chez les Slaves, Donc aujourd'hui, c'est mon métier, je le fais avec beaucoup de passion. Quand on parle de Mohamedielli, ça c'est une chance parce que ce n'était pas le cas. J'ai fait d'autres métiers avant. Là où nous sort la dépression, mais c'est une autre vie. Et depuis, je te remercie. Elle crie, elle est choupi elle est une personne, mais qui est Et à l'époque, quand j'ai dit une copine, elle, elle vivait la même chose, une dépression, une camarade de classe le lycée. Qu'est-ce que je dis, favor parce que ce n'est pas possible, c'est symboliquement 50 dirhams. Je que 50 dirhams tu a coaching, on un break. On a le seul cas où il c'est juste exister différemment. effectivement, Qu'est-ce que j'ai dit à Et donc parce en plus on a une euh, dépression qui fait la dépression, qui fait la qui qui qui est etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Euh, donc aujourd'hui, j'accompagne les gens, j'accompagne les entreprises que ce soit là, ou, là, euh, la vie en général ou le business, j'accompagne les entreprises, l'individuel. Et on a créé un projet magnifique, si tu prépare ton examen, pendant 5 ans, les enfants, les universitaires, ils ont une boîte à outils qui est pour pouvoir. Euh, euh, et, et, et qu'on plus performant L'année dernière, on a accompagné 2 700 000 jeunes à travers le monde, les Umam Gharba, bon. et les Aïchines le en Maghreb et d'autres jeunes, les habitent en dehors du Maroc. Donc, euh, voilà. Très bien. C'est que j'ai commencé à m'intéresser au coaching aussi, en fait. C'est vrai, c'est ah. magnifique. La vérité, depuis en fait, ah. que je l'ai fait, ça complètement complètement changé ana ba3d la ma vie kan kankhmmem bil coaching Allez, cherche à lire, elle est où là? Elle est, je suis va la mettre de côté. Elle a comme à entrevoir une série sur Netflix tous les soirs et au contraire une glisse des gros de livres ou la chier d'informations online, ou la cintle des experts sur les réseaux sociaux ou la machine de live sur YouTube largement plus que ça. J'ai eu la chance de te plusieurs fois ces formations de et j'ai été coachée par Tony Robbins qui est juste un cadeau du ciel c'était une des expériences les plus magnifiques c'était très fort ah oui, m'achan Allah et c'est ça, dédié, dédié, motivé, déterminé une machine de concentration c'est ce qu'il y a fait c'est ce qu'il y a fait c'est ce qu'il y a dit mais il y a des gens qui ont dit qu'ils ne sont pas الزفة الحويس كحلموا بالطيارا وحلموا بالطو وحلموا بالموبلات وحلموا بالماجنو بالطموبلات ماشيعب صحتك وعافيتك يو نضخوا يا خم العلاج سافك ودل علاش ما يمكن تحلم بشي حلمات ليهما هيوج قط البحر يمكن ديال. <تصفيق> بغيتي دي كبار صحتك وعافيتك معك هكوة وخمل وخدم ويقول لك المال أولاً أتغذيه لما تلك الناس يقول لك ولا أنا غير خدمت شوية ولكن ما الله وصافي وحبسته وهذا ما عندي في ما عندي أو لما ما أنا ودي دي ما عندهم شو ما عندش كيب بيستون وما عندش فلان لي حلية البيبان أخصى مخش با قد حينها ونو... ولو فلان الناس للحمد لله داروا لباس بلا كو بيستون بلا ما يكون الباب عنده الفلوس ولا مهم عندهم فلوس ولا عندهم الوجهية ولا وانو إلا عندك هذا اللي هي الجبهة ولا عندك الدراع ولا عندك فمك ما كاتلفش كتوصل لبراصة اللي هي تتوصل لها باش معظموا لنا تصعوا الله وتوكل على الله إفيدامو دائما هي اللي ولديها. Merci beaucoup à son propre coach en fait tu veux que Alors je comment est le coach De départ un autre tipe est le premier parce parce لماذا أ savmarك PTSD版 أنا لقد ستحدث Holy Auto ستحدث لك suspended baby من مجل microyesus ر Chase吗 200 American is expensive في depois Leonidas itu في every diverse илиЕqueNO في important funcionari لي Muysena.那么違ировать k�ronis aa mourannza. في ou non au contraire… well if I فين you some Start. azex ma Derek على الله وصافي فين ما a figure. Ok it到 Walliner. Comment拍ة what you need. Este product oil. We just need to check what you need. well غاتطلع ان طاكسي غيبق فين غنمشي غتقول له شوف غنمشي لمراكش ولا طنجه من الطاكسي ما تعرف واشنو بغيتي عاد ان اوجيكتيف ان افون ماشي تشريين الف حاجه ان ميم طاحيت كاينين بزاف الناس لي اي زونتربرين بزاف محسن من جيت جيت جيت جيت لي ما هو مثل المراتبين في اللون التي في الخليج من الخليج من من الخليج من الخليج سيرة من هنا سمانة شهر شهرين لازم موين فيهم هم وياهم شهر عامين ولازم الوجتي بعيد مع مرثوقف سلمني هم وياهم إيش على الاستمرارية اللي هي حاجة خاطرة وجدا أزوية هذه من جهة ثاني حاجة مي عرفتي إيش نبغيت اللي هي أنا حيت هادي هو اللي كيجيب لك لا موتيڤاسيون شحال من الناس حفتي صافي ما يجي الصيف غنمشي نتقيد فلاصال دو عندي باكس فيها كنت متحمس فالاول ولكن والا مع كامل الاسف الاخر جابونولي علاش بزاف الناس ما عندهمش الحماس الحماس منناش كيجي عندك ان اوبجيكتيف سي تري بيان انت لو من موراها علاش واحد لا غيزون والله لا والله لا بقيتي في واحد شني بعد غتقول بركاني صافي الظي اللي بغير بحر كإيش نوع اللي بغير بحر عن طويه أنا امشيت وجربت وعلاج بس كه ما كنش أليه. الم motivation بهاجوش الأنواع كالم motivation اللي هي إنترم أو الم اللي هي خارج عن فصل ميتلش نوع. بعلجان كأخد من بزاف بغير زاف معليجان كإني مع <تصفيق> كتبالس ناس امتحانات وناس كل شيء أنت كينوع تك قرب امتحانات. قليصي ما كتقرب لي زعما كاين اللي نوض ويبدا يجهد علاش حيت واحد لا موتيفاسيون اكسترن فحال الامتحان هذيك ما كدومش وكاين اللي كيدير لا موتيفاسيون على جوج الحوايج يا اما خايف ينجح او خايف يسقط دونك سي لا اللي كتولي يكون فرحان برا الناس هي هاد لا le parce a c'est une forme de motivation qui est douche. La seule chose qui est facile c'est de l'intérieur. Il y a de ta propre motivation. Que dis. La, de la, santé, de de de la motivation, de la motivation de les, émotions, les émotions, Des, des, des, des, des fois, avec le, le Guinness des Sports, le guinness gel de livre des records a tout des records li moi même fa winch un واحد la بدا كاين القف غيموت الوم كتغوت خارجه على عقلها ما البو ما كيسمعش الوليد غادي يموت ما عرفاتش كيفاش دارت هزت الطوموبيل وخرجت الوليد وطوقتها جات لا بريس جات لا تيلي جات كي فاشمره كوميم الرجال قوامون على النساء ومراجل، الرجال وما يقدرش يهز الطوموبيله الا ما كانش عنده واي بروفون يجي شي واحد أي واحد ويجي يقولوا عفكو هستنبيل يقول لا تنسى طنابل كاش تسخر عن قول كل ديالك تموت. تموت. واحد طاقة خيالية واحد اللي هي خيالية علاش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 واحد الهدف من مورا اللي هو علاش غادي نديرو علاش غادي نديرو. واحد الاموشيون. ما غاديش تكون عندك واحد لا عليها استمرارية كتبداها شويه وغادي ان تطرح على راسك واحد السؤال علاش بغيت فرق كبير ما بين بغيت لونسي ان بيزنس علاش انا باش الفلوس بحال الناس علاش c'est la base c'est ne faut un business non seulement, je vais proposer des solutions. par exemple, c'était le cas de Steve Jobs, c'est l'utilisation de l'ordinateur l'utilisation d'ordinateurs. Message déjà le bonheur, Et la même chose. عندي هذا البنات حيت انا ومي وبابا تعذبوا وضربوا تماره تسخفوا وبغيت اليوم نبرعهم ونصيفط امي للعمره ونصيفط باباج لي لوتوموبيل حياته عليه الله وخويا عن أو, أو, او هادوك مي ولكن يجب ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك تماك يكون لك ان يكون عليك ان يكون لك ان يكون الله يرضي عليك لك ان يكون لك هي اللي لك ان j'ai un objectif, on a fait un lèche, on a fait un lèche avec l'objectif, car il y a une motivation, il y a une réelle, une réelle, l'objectif, une réelle, l'émotion. Et il y a énormément plein d'autres choses à faire, mais déjà, il y a des choses il y a des choses à faire, mais les deux, c'est déjà exceptionnel. De là, c'est la base quand même d'avancer dans un projet. Pour être, en tous les cas, faire, faire, faire l'auto-coaching, c'est le lèche. Un indice, de coaching c'est le avec des petits objectifs. Exactement. question. que que Est-ce une clientèle spécifique autre clientèle Alors, je veux dire, les gens avec qui je travaille, peut-être que j'ai même des... Les gens, je même si je suis dire, je la dire, je veux لكن أن هو première دي شو؟ الناس اللي هما باغيني هما باغين سوي بتلوراسهم سوي يحسنوا سوي يوصلوا واحد الهدف شي حاجة اللي عندهم ولكن تكون عندهم محسن. حيت لي كان لي بوزانم بزاف عندي دي دي دي بين ان ما باغيش يتبدل ما فيه لي تبدل وما باغيش وما كيقولي شوفي راه لي عطاتيني لي زيكسيرس ما غنديروش زي طرحتي عندي سؤال ما كيخرج عندي هاد les humains sont juste ouverts. Pourquoi? Parce que c'était le mentor que j'avais les John Grinder, J'ai eu la chance d'avoir des mentors exceptionnels qui m'ont aidé à avancer très très vite dans ma vie. Quelqu'un qui ولكن عندما كنت اقول انني لم اكن اقول انني لم اكن اقول انني لم اكن اقول انني لم اكن اكن اقول انني لم اكن اقول انني يلا يلا اكن اقول انني لا ما, ما قال لي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 غير كي قلت حداك يلا بيجي معاه. وتقفك ورتاح معاك ووأعطك خاطر وعطك, وعطك ودنا وقال يا غير المعراسه الله يلي حسيت بهاد السيدة ريجي الله ريجي الله الفرج عليك يا حسيت بهاد الكوتش والله يلي يمكن غادي يعوني لو سامح لو اللي كيقولها معاه راسو بس كان واحد لغولاسو اللي قلسي معاه اللي على الطيقة وعلى الراحة وعلى لو وعلى و على كل واقع انسباس ربعين c'est-à-dire, à 80% déjà, il va mieux. Quand tu prends y a la technique. La technique, tu vas utiliser. Tu vas poser des questions, tu vas poser une séance d'hypnose, la PNL, la thérapie, l'énéagramme, la, l'écoute active. Peu importe. Le jour où Gallia, déjà pour toi, c'est fantastique. En fait... Coacher quelqu'un, c'est d'abord l'interaction. Ce n'est pas tant les outils. Il faut être diplômé, bien sûr. Il ne faut pas être diplômé. Mais c'est surtout le BA qui est la même a une une même a résultats. Donc aujourd'hui, tout le monde est coachable à partir du moment ou ça ne relève pas de la psychiatrie ou ça ne relève pas d'une problématique médicale et en même temps il faut qu'il soit comme il t'ai dit mature comme enfin mature pas baigné aider بدل و les efforts باش voilà très bien getek sophie il se rappelle de ce conseil de le le gars que tu as cité là thomas et smir John grinder Bonjour Sophie, Sophie. Sophia. Sophia. Oui. Dubaï. oui. Voilà. Grzelle, grzelle à je adore. Un gros bisou ma chérie Sophia. Non regarde ce soir. Très bien. Alors, je que tu parce que très important. C'est la même chose plus ou moins dans le milieu d'énergie en fait. Parce qu'il y a qui niveau énergétique, qui est qui que est 40 à 50%. ولكن "واحد" et te dit لي أنا اجند لك لي نيرجي ما باغيش" "لا ان كيجي <retired language> de de en fait, ça revient un peu à ça. Donc, non, ça sert à rien. Ne pas accompagner quelqu'un qui ne veut pas être accompagné. Chaque chose arrive en son temps. a la personne, il y a une une une semaine, une Au contraire, l'accompagnement a dit Donc, des fois, il faut juste respecter le, le bon timing. On va dire ça. Bah <authenticity> Très bien. J'ai une question Quel objectif Quel est l'objectif de ton objectif C'est ça Oui. Mais tu me viens la question. Quel est l'objectif de ton objectif Oui, apparemment, tu n'y c'est qu'un objectif, mais pourquoi Monsieur Ipnoumind, ça va être l'intention de me dire. Quel est l'objectif de ton objectif c'est le fameux pourquoi. C'est-à-dire, j'ai un objectif, mais pourquoi je veux l'atteindre Et on a dit tout à l'heure, que on a dit le live, le pourquoi. Il est très important. Il faut que tu te déroules. Exactement. Parce des émotions Tu as des émotions qui te la motivation très motivé au lieu de dire, elle va dire, elle va dire, elle va dire, dire, dire, elle dire, dire, dire, dire, dire, dire, Imaginez Je vais vous وبغيتكم يجب تقولوا تكون كيفاش تكون لكي تكون لكي تكون لكي تكون لكي تكون لكي تكون لكي خاصني لكي تكون خاصني خاصني لكي تكون محل تكون لكي تكون لكي تكون لكي تكون خاصني تكون لكي خاصني عندي دي نريد تلفذ خاصني الماركتينج خاصني كل اللي يسوي بلي كارت ديفيز خاصني خاصني سوسيو خاصني هذا ما اللي لا بوكس ما الماتش الماتش مثل ما بديش منتجين يبونز بعده ك تقول بريطن ده لبزنس بس que رادين حسب رأيي كإنسان ناجح ده قاعد طالعين معنا ويا بريطن ده لبزنس بس que par exemple بزاف ناس، en parlant par exemple رادين لي ماسك ديال داره. علشان عندي اونزير كندير فارميكا وقاعد نحب بس هوا ديال لي ماسك. بزاف ديال المغرب المواطنين قلبوا ديالهم ماسك. ما هو كيف يمكن ان يكون هذا المجال لانه يمكن ان يكون هذا المجال لانه يمكن ان يكون هذا المجال هذا ان هذا المجال لانه يمكن ان يكون هذا المجال لانه يمكن يمكن يمكن euh, le, le, on va dire un objectif, mais un objectif, un sportif, C'est vraiment important. Je la Je Je ne vois pas le lien. Je le cherche. Ah voilà, right. le secret de la réussite. Quel est le secret de la réussite? Oh, excellent. Alors, essayez échouez, Essayez échouer, essayez échouer, essayez échouer jusqu'à réussir. Beaucoup de Beaucoup, pas pas ah, ouais. Beaucoup Alors es passé par, que là, par là, c'est vrai, c'est à mon avant de trouver ma voie. C'est on à chaque fois, Et à chaque fois, je n'abandonnais pas. Les Américains, ils l'expression ⁇ je suis Je suis je pas l'équivalent de la faillite, c'est plus que la faillite. C'est un broke ça m'a la faillite. Et moi j'ai envie de dire aux gens, il n'y a pas de « unbroke ». Tant que tu aies c'est-à-dire l'art qui est «», c'est-à-dire que, que tu as envie. Tant que tu tant que tu as tant que tu as l'énergie, tant que tu as rêves et tant que tu as tes rêves, elle va t'empêcher de te tes rêves les plus fous. En là, je suis la preuve vivante. Quand je dis, au début, a ne peux pas aider au bout de la première famille, Je ne peux pas au la première Mais c'est ouais. parce que ma définition de la réussite pour moi, c'est essayer échouer. Essayer échouer. Essayer échouer. Essayer échouer, échouer. jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu vas réussir. Mais, faire Échouer, c'est bien. à Comprendre. C'est Je pense que c'est bon, je à est dans Aujourd'hui je les appelle même plus des échecs Aujourd'hui je ils des expériences J'ai eu cette l'expérience qui est douloureuse mais positive qui m'a super pas ben, et ou ce que de manière à ce que la même erreur, c'est quelque chose pour la prochaine fois. Et des fois, on se lance un projet peut-être en vogue, او لا مرات المرات كندير شيء شي اللي ما كنعرفولهاش او لا شيء حاجه اللي ما كننش كانبغيوها ما غير سمعناها مزيانه كتبقى تقيس تقيس تقيس حتى لواحد الساعه كطيح فشي اللي هي مناسبه ليك اللي هي كتعرف ليها او لا تعلمتي ليها واللي هي كتعجبك c'est une voix très agréable. Ah, docteur Ben Ben Kira, Ben Kik Seko, Ben Ben Shkra, Osema. Donc, docteur Ben Shkra, Osema, Galleg, si vous voulez bien nous parler de vos échecs en tant que coach thérapeute énergétique. Je pense que la meilleure façon d'apprendre et de partager est de vivre les leçons de vie. Alors, docteur Ben Shkra, Osema. Ah, j'ai plein, plein de, de, de, de choses comme ça que j'ai vécu en tant que coach euh, C'est ma, ma, ma première expérience de coaching en entreprise D'accord Ma première expérience de coaching en entreprise Je venais de me former avec un outil qui s'appelle Success Insights Léo, c'est le leader mondial en, en comportement humain. Et vraiment, il est le numéro un pour l'identification du comportement humain. Et je devais faire ma première, euh, ma première intervention. On dit, allez, mh, soixantaine de personnes. Et pour me back sida le formateur, la représentante de la maison-mère qui est américaine, dit Pour me dire. Je suis certifiée, oui, mais ben je ne le, je le manipule pas très très bien. Et en fait, il se passe quelque chose de fantastique. Il a salon et je suis sûre que vous voyez de quoi je parle. Elle a quand même simple J'étais dans no le nom de la ville de Noman Je vois ça, je me suis stressé, je me suis stressé Je me suis stressé, je me suis stressé, je me suis stressé Je me suis stressé, je me suis stressé, je me suis stressé Ça a été un moment hyper, super, méga dur Et surtout que ça a duré tout... J'avais fait une matinée, c'était bien Mais l'après-midi, je devais dérouler l'outil L'après-midi, je me suis dit, je suis dit, je me disais que merci, au à la dit me dit a dit a la plus douloureuse, une des plus douloureuses, j'en ai eu d'autres, mais une des plus douloureuses, mais en même temps, ça a été l'expérience la plus bénéfique. Je je suis en train de faire un train, je suis en train de faire un train, je suis en train de faire un train, et je suis إيش نو اللي يزقلك إيش اللي تدكش مجان إيش نو ما تدكش مجان إيش نو مع عم ما كات عودي مازل وإيش نو اللي تعلمتي الخبر هاد الاكتمال جمسي رنديك ده برضو جمسي بعذوني حسب فلول بس كان صب تفاصيل أنت تلاحيتي كوميم توي سيرتيفيه ماشي بحال ماشي سون سيرتيفيكاسيون مني والو مي حتى واحد ما تزاد معلم تو افاي دو طو مي نقص كانت ناقصه فبتاط لونتريمون تو ديفي مي سا ايتي سالفاتور علاش باسكو تعلمت من وراها حوايج اللي هما ما كنت نتعلمهم ف فليزانس دوتوتلي مانير غير الحوايج درتهم tous qui est une chose qui a été fait de leur travail. Toutes les fois que tu as fait de leur travail, je ne suis pas capable de faire de leur travail. Il y a une chose qui de leur travail. C'est-à-dire que tu as fait de leur Et soit ta prestation n'était pas à la hauteur, soit tu as fait des erreurs, soit tu n'as pas été bien préparé, soit l'interaction n'était pas bien avec ton environnement ou ton auditoire, tu l'as négligé ou là ou là ou la. Donc, des expériences, j'en ai eu pas mal, les gens Exponentiellement positif et j'en ai eu d'autres au début de ma carrière, mais le plus important c'est le Wahid, mais il n'abandonne jamais, comme je l'ai dit, il dit le bilan. Oui, après, avec beaucoup plus de force. Alors, d'abord, c'est une joie, l'échec d'y en tant que coach, en tant que thérapeute énergéticien. Ce matin donc, je ne sais pas si c'est une échec pour moi parce que j'ai découvert une que je peux aider les gens à soulager les gens. je suis Alors que en fait, je n'ai pas besoin de ces thérapeutes. donc je me suis rendu compte que je me en fait. Alors au-delà, ils peuvent même utiliser mon don pour, pour eux, en fait. Donc, moi, je me retrouve sans rien. C'est ce que j'ai appris par la suite. Donc, tu en as plusieurs fois des thérapeutes, les m'ont vendu du rêve, Mais en fin de compte, un Donc, vous ne pas c'est ça mon effet et grâce à un ami un ami thérapeute en vrai pour moi-même quand je me sentais pas bien ce que je fais tu as besoin ni de moi ni de personne il un c'était ça mon expérience donc j'ai appris beaucoup de choses de ça donc aujourd'hui je ne fais personne aucun thérapeute je suis le thérapeute de moi-même c'est bien c'est super voilà. mais, euh, mais, personnellement personnellement moi je trouve que il euh, euh, y, a, y, a, y a quelque chose ça on est comme des êtres complètement dépendants il y a exactement bébés, ouais. bébés, il est complètement dépendant de Walid Dadier il mm -hmm. a ma, donc, dans la première phase de notre existence en tant qu'être humain, on est dans cette forme de dépendance. Il y phase rebelle je suis indépendant je peux tout faire tout seul et je peux exister tout seul elle l'aise l'enfant en tant qu'enfant la structure identitaire d'elle ou qu'est-ce qu'elle se mute, qu'est-ce qu'elle moute mais je qu'elle est la structure identitaire du le futur adulte les radicaux. donc est-ce c'est vrai les qu'on d'achiller fait les hormones ont fait la structure identitaire qu'elle est en mutation fait c'est vrai donc il m'a dit la phase elle L'indépendance totale et absolue. Et après, on développe quelque chose, l'interdépendance. L'IGN a autant besoin de moi que de l'autre. Aujourd'hui, regarde, Hichem. Et on est dans l'interdépendance. On est en train d'échanger avec toute ta communauté, et la mienne, et on est tous dans l'interdépendance. L'interdépendance, c'est une forme de richesse. Personnellement, le coaching, je me fais tout le temps accompagner. Euh, J'exerce ce métier depuis 2012. Mais en 2012, je n'ai jamais arrêté de me faire un coaching. Je n'ai jamais arrêté de faire mes formations. la comme je une des 4-5 formations, que ce soit au Canada ou là aux États-Unis. Et en même temps, je n'arrête pas de me faire accompagner avec des mentors. Parce que euh, deux cerveaux en valent mieux qu'un. Des fois, je fais même partie de mastermind. C'est des classes, les nous une quinzaine ou une douzaine de personnes Coach. sur une période de Et on s'auto-coach maintenant. Parce que ça fait toujours plaisir. Je euh, L'esprit communautaire qui a été D'ailleurs, aujourd'hui, plus que jamais, euh, tous les médias aujourd'hui, c'est des médias de, de communauté. Facebook c'est communautaire, Instagram c'est communautaire, YouTube c'est communautaire, LinkedIn c'est communautaire, TikTok donc euh, personnellement, je traite plus le fait et toute seule, quand mon auto-coaching toute seule et en même temps l'interaction aussi avec les autres parce que ça fait aussi du bien d'autres idées avec ont des formations en ligne qui ont des formations de coaching qui disent gens qui ont business business, etc., etc. Très bien. Je la question. Uh, Alors, yeah, « How to get right of stress » when on live inside qui veut le stress alors, je connais que Zara, Zara, Zaratilinia. Zara Zaratilinia. Yeah, zara oui, zara oui. How to get rid of stress when we are okay. Alors mm -hmm. aujourd'hui, plus que jamais, il stress. Nous avons un confinement. Il yeah. des appartements sont, sont, les uns sur les autres. Qu'il y c'est Okay. In Donc, -tabre -tabre et ce n'est pas évident. il y toutes les configurations en ce moment Et ce n'est pas évident d'être les uns sur les autres. Quel est, par exemple, un couple qui tient la route et qui est en train de l'éloignement? Et le fait qu'ils sont H24 ensemble, ça, une le stress, stress aujourd'hui plus que jamais. effectivement, le personne qui, qui, qui, le compagnon qui est le stress qui fait que tu devrais entrer dans dire tu fonction de comment le stress à petite dose c'est le stress qui a donné un homme ou un homme finisseur j'aime bien l'expression un finisseur, un doer mais il au contraire il y a des gens des solutions que ont des appliquées, on est des aussi confinés, des أول حاجة كن ناخد مي, مي تايم مي تايم الوقت ديالي أنا كن حل عويناتي في الصباح أول حاجة كن ندير كن أخذ ديمين بعدها نقول كون أحد القادية اللي ما عندوش عشر دقائق، في النهار اللي ياخده على راسه ما عندوش حياة أنا عاوني يع��서 نقول olacak إن اللي ما عندوش ديمينت في النهار ما قد ش ياخد في النهار دياله راه ما عندوش حياة نجيكم من الأخر donc ça peut être 10 minutes pour chacun, 20 minutes pour quelqu'un d'autre Mais au premier moment je vais me dérouler Je vais dire ma respiration Ma respiration je veux dire Je vais me mettre en train de me centre Je vais mettre en train de à l'intérieur Voilà Je crois Voilà, je vais la respiration, cohérence cardiaque Je vais dire la respiration pendant 5 minutes, c'est rien du tout Tout de suite derrière j'enchaîne avec la méditation La méditation déjà Je vais me dérouler باش كنواجه داكشي اللي كيتسنىني على برا كنخرج هذا هاذ سي ديجا هكا اللي هي من دي الصباح من الفراش ملي كنخرج من الفراش كنقول 3 ما عندي علاش نكونسنطري على 10 ولا 6 ولا 7 واحد كيكون صغيور واحد مويان واحد شويه كبير اي جينيرالمون طول نهار كنقول الا درت غير هاد ثلاثه سي ديجا تري 3, 3, 3 أو دي ما لا كتوصل مع مع الحلا بيت كيقد فوق مع الدراري كيتلحوا عليك انت donc, je ne sais pas si c'est le plan de l'énergie, le plan de l'alignement je suis plein de la À la fin de la journée, je n'ai pas de journée, mais je pas de le journée. Ça, c'est vraiment la chose la plus utile à faire pendant le confinement. C'est vraiment prendre du temps pour soi, 10 minutes jusqu'à 20 minutes le matin, et de la boutique d'elle, d'un jour, Comment être productive Voilà. Alors, Hamza qui dit comment être productive tout au long de la journée, effectuer. Alors, Hamza, la première des choses, c'est avoir déjà un planning. Donc, qu'est-ce que tu comptes faire euh, de ta journée Et tout à l'heure, quelqu'un qui a fait un, un commentaire, euh, euh, euh, et voilà sur l'apprentissage. Euh, Aujourd'hui, on, on a la période de confinement quinze maintenant et pourtant j'ai chaque semaine Comment être productive, voilà. Alors Hamza qui dit comment être productive tout au long de journée et effectuer. Alors Hamza, la première des choses c'est avoir déjà un planning. Donc, qu'est-ce que tu comptes faire de, de ta journée Et tout à l'heure, quelqu'un qui a fait un, un commentaire, euh, euh, voilà, sur l'apprentissage, euh, aujourd'hui, on, on a la période de confinement, maintenant Et pourtant, j'ai fait live chaque semaine, confinement. de un live. Il deux oh, lives oh, par semaine, il a des experts. Pour moi, tout le monde, trop a de confinement. La version Vous m'entendez pas Vous Ça coupe. Ça coupe chez toi. Ah bon, ça coupe bah, Écoute, je sais pas. On va te voir, mais je vais te voir. Je sais pas. Je vais continuer quand même. Vous m'entendez? Faites-moi un petit pouce comme ça. Au moins, je sais que ma caméra ne Si vous m'entendez, faites-moi un petit pouce comme ça. Je vais savoir que tout le monde m'entend. Ouais. Ah, ok, vous m'entendez. Super, très bien. Et Parfait. Ça coupe. Alors, je euh, je ne sais pas, il y a il y a, a l'internet, il y a tout c'est peut-être parce qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui sollicitent l'internet maintenant désolé il y a un truc de 4G il y a un truc de 4G ok ce qu'on t'entend voilà éviter la peur pour commencer un nouveau projet. Alors, juste La peur, vous la peur, l'acronyme de c'est une peur, c'est une projection erronée ultra-résistante. Une projection chine, qui d'accord? Erronée, il vrai, très mais كول الطونس ديال البينيريت متنا واش بصح ولا لا كنرجعها الترا ريزيستونت هي صحيحه بحال حنا كنقولوا داك القنازه كبيره و 100 فار سي لا ميم شوز سي تي حنا باغي نديرو ان بروجي حنا مازال عرفنا ما عرفناش واش غينجح ما غينجحش واش غادي يكون فيه شي ناجح وحنا ديجا بدينا ديجا ناري ما غاديش يصدق ما غاديش يفعال ما غاديش داك المشكله ديالنا كاناملوا بهذاك le film est c'est-à-dire que c'est la projection la force première chose est très bien comme des êtres complets. a donné un panel d'émotions, le panel d'émotions qui est parce que c'est des amis, c'est des alliés. La peur que une indication, elle est juste Si y a de tu ou tu te par exemple. Ou tu te sens dans une situation de danger X, tu tu la you freeze, ou là you run away. tu dans une <tots> Donc, ça c'est la première fonction de la peur. Et elle est très bien, heureusement qu'elle est là. Sinon, Game of Thrones ou Donc, la peur est là pour nous protéger. Ça c'est la première fonction. Oui, là, là. La, la deuxième fonction de la peur c'est que tu as une indication de un ah, si tu n'es pas suffisamment préparé »« Il a fait que le ça veut dire que tu n'es pas suffisamment préparé Il y a encore plein d'autres choses « Les qui Donc là, le deuxième message de la peur, c'est le manque de préparation Et en de ça, l'autre peur, c'est une peur naturelle « mais et je veux que vous sachiez que les personnes les ont travaillé Vous pensez que c'est un modèle pour vous de réussite, de courage, de acteur, chanteur, sportif, businessman, chef d'état, politicien Mais qui est un de Qui a besoin de La seule différence quand c'est des leaders là, qui Ok, clair, exactement. Les autres ont peut-être moins cette perception que les autres qui Donc, non. À un moment donné, elle est là, elle est saine, il faut l'écouter, il faut l'accompagner, il faut la décortiquer. Je pense que nous avons le message, parce que ce n'est pas un business pour toi, Get Lia, au contraire de l'association ou le projet ou elle a peut-être il a fait ça dire que tu n'es pas très bien préparé si le projet le business je sécuriser ton projet c'est tout ce qu'il y a lieu de faire mais vivre sans peur ça n'existe pas mais sur 7 milliards de personnes c'est une donnée de base il va falloir juste composer avec ça et parfois, la, la peur sert d'adrénaline, en fait, comme adrénaline. Oui. Alors, ça, c'est bien. Ça, c'est Hichem qui dit... Oh, cette question, je l'aime bien. Alors, mes petites lunettes. Hichem qui dit, coups, euh, si je vous dis la résistance au changement, quels sont les piliers qui pourraient nous booster par rapport à la résistance au changement Magnifique. Alors, si Hichem, vous allez croiser les mains comme vous le faites d'habitude. Croise les mains. Hichem. Bien. C'est très bien. Maintenant, croise les mains dans l'autre sens. Les Hiya comme ça et je suis sûre et recroise les comme tu le fais d'habitude un, un, un modèle qu'on croise les doigts naturellement donc croise les doigts et tu vas voir que ouf, tu es plus à l'aise quand même dans le fait de le croiser qu'il m'a le dit d'habitude ou croise les c'est pas une position vraiment confortable l'être humain est comme ça une forme de résistance au changement elle a une forme de résistance au changement L'habitude. Et l'habitude, est la zone de confort. Elle est dans la de confort. Elle est la zone de confort. Elle est la zone de la zone de confort. la de ça lui permet de de sécurité D'ailleurs y a beaucoup de de لماذا يكون هي ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك لا تكون لا ان تكون Comment maintenant changer cette résistance au changement Il va falloir être intelligent, être très créatif. Qu'est-ce qui a sauvé une boîte comme euh, Apple au moment où Jalawaïla, son créateur, il Steve Jobs. Steve Jobs, parce que c'était un très mauvais manager, mais c'était un génie. Mais le fait a la créativité. Ils ont le management des la créativité Ce qui s'est passé, ont moment ils ont failli faire faillite. Ils ont dit, « Alla, mais on va gérer maintenant différents moments. gestion, la créativité et ça a été une très très belle réussite. Et à date aujourd'hui, à titre posthume Mohamed sa boîte monsieur elle cartonne de par le monde donc il faut faire preuve de créativité qui fait c'est très simple parce que les connexions neuronales tu la prise de risque le changement c'est cette égal plaisir or d'abord la prise de risque changement égal peur égal inconfort égal douleur non donc quand ce que tu une prise de risque les gars une prise de risque, parce une prise de la prise de risque prise de c'est là بقى كنقلب كمش التعريب اللي منيا ينضمش التعريب اللي صيا كنبدل بالليمينيا نبدل بالبليسريه كندوز من واحد الطريق باش نمشي للخدمه نبدل الطريق كنمشي نتقدم ديما في نتقدم هاد لاندوار هيدا كنمشي ديما واحد لا مارك في الماكلة واحد جورد دو نوريتور شي دي les humains qui relèvent du changement. Ça veut dire que, comme c'est des actions qui ne vous coûtent pas grand-chose, mais que le cerveau, que les connexions, le neurone, le changement, la prise de risque, devient quelque chose d'agréable. Ce qui fait que, même si tu as fait la chérie, que la prise de risque, que le changement, que tu et le niveau de résistance qui est voulu, il y a Voilà. Très bien. Oh là là, moi beaucoup. <laughs> mais, je vais faire un petit, truc, un petit truc juste pour que vous voyez. Regardez, ça, c'est ma bibliothèque. Voilà. S'il y a quelque chose, je vais vous raconter une histoire. Mon fils, Jean. Regarde, vais dire, wow, maman, tes livres, ils sont super, ils sont magnifiques. Ils sont, je sais pas par où commencer. Après, je suis en prendre le crème, je vais te dire, ouais, ouais, ouais, ouais, je vais te je t'explique. T'en prendre l'air, tu n'as pas de problème. Quand tu es venu, tu as de l'air, tu pas de problème, Parce que ça, c'est des choses, on va dire, externes. Le livre j'ai une relation d'amour avec le livre je le stabile au boss je le corne kan des mois plus tard des des apprentissages comme ça donc je n'ai pas un livre en particulier il y en a énormément personnellement comment je choisis mes livres des fois quand je les je n'ai pas de je n'ai pas de je n'ai pas de, de nouveaux auteurs ou les chercheurs je sur le net les best sellers dans tel domaine les best-sellers, le business, les best-sellers, le New York Times, par exemple, euh, les best-sellers, la vente, les best-sellers, la négociation, le développement personnel, le bonheur, Hedif, head. Donc, j'ai pas d'auteur en particulier. Beaucoup de livres m'ont impacté, mais chacun m'a impacté d'une certaine manière. J'ai transformé votre vie, dit Louise Hay. Euh, J'en ai vraiment beaucoup. Le chemin le, le moins fréquenté, dit Scott Peck. Euh, j'ai, euh, de la part d'un ami, dit Tony Robbins. Euh, Bzef, bzef. Mais ce que je vous, ce que je vous conseille, c'est sachez que si vous passez, c'est très simple, rien qu'une heure par jour, une heure par jour, d'accord À apprendre quelque chose de nouveau. Au bout de quelques années, vous devenez machine leader, vous devenez expert numéro un, c'est-à-dire le vous imaginez d'abord, vous voulez avoir de la confiance en vous. c'est à la la confiance en vous. Au bout de peut-être trois ans, la quatre ans, la ans, tu l'enseignes. Mais si, à la phase, tu l'enseignes. Et c'est ce qui m'arrive. Aujourd'hui, c'est très simple. Je suis passé un de quelqu'un, l'aller limite, limite, à force de le vouloir et d'apprendre et de me former et de suivre des formations et de lire des livres et d'acheter de, des formations en ligne, aujourd'hui je l'enseigne. Je l'enseigne et euh, je prends la parole en public euh, des radios en live, qu'il fait en live avec tout le, tout le stress que ça comporte. Mais certainement pas. C'est le kraya. Et <Ninevites> <L 'historique> la constance, la constance, la constance, les cathéroïdes, les cathéroïdes, les cathéroïdes, les les cathéroïdes, les les cathéroïdes, les les cathéroïdes, les les cathéroïdes, les les cathéroïdes, les les les les les les les les <rires> <rires> en tout cas, est, je passe un super moment avec toi. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci de l'énergie. Ah, vraiment très bien. C'est un moment fantastique. J'espère que tes fans, comme les miens, ont répondu Zama, favorablement à leurs questions. Je sais que qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Ah, J'espère euh, qu'ils ont passé un moment aussi agréable que nous. Huma, huma, la seule question <laughs> c'est que je vais c'est bien sûr. Je <laughs> Ouais, alors, alors ça. la question comment cacher sa peur dans des réunions via le body language genre ne pas le montrer aussi contrôler sa respiration dans la prise de parole ah très bien alors ça c'est deux questions ici c'est Nasser Nasser abdani qui le dit parfait alors Nasser écoute-moi bien euh, pour encore une fois ta peur, si tu as très très peur dans une réunion, c'est que tu n'es pas préparé. Donc la prochaine fois, avant d'aller dans tes réunions, prépare-toi davantage. Tu auras déjà moins de peur. Et l'ennemi de la peur, il y a la respiration ça hein? et d'afficher un petit sourire, même si au début qui est belle plastique, emprunté, mais lisse. est quitte le cerveau. Vous avez c'est pas grave pour répondre à ma la Je première des choses là mais Andy c'est le seul endroit c'est le seul endroit fait de toutes les manières le, le, le, le Smith ou le l'internet L'essentiel, on est là avec notre énergie. Il n'y a petits mots, ce n'est pas grave. Il n'y a de L'essentiel, les n'y a pas de petits mots. Il n'y Pour répondre à Nasser, pour répondre à Nasser euh, pendant des réunions si tu as la peur, la prochaine fois, identifie nous, je dis que j'ai la peur, c'est un manque de préparation. Et si réellement ce n'est pas un manque de préparation, mais c'est juste d'échapper parce qu'il qu y a une disette, parce que qu'il y a des supérieurs hiérarchiques, etc. C'est très simple je souris un peu. Pourquoi quand on sourit, c'est vous activez le, le dossier l'ordinateur le parce que un ordinateur il fait, tout le moment, voilà tous les moments de bonheur donc dès que tu souris le cerveau qui veut là là il est en bonne santé il est en bonne bonne humeur on va aller, on va sécréter un peu les hormones du bonheur euh, le, le, les endorphines etc., etc donc du coup le corps se détend, se détend euh, on se sent déjà un peu mieux on est moins crispé et ensuite la respiration plisse. je pense que c'était le meilleur moyen de briser le schéma de la confiance, de la, de la peur. le le le le solidet, les canoqui, qui la qui maman, ou quand grand-mère, elle brise le schéma de le gamin qui qui le Il passe de la et il s'arrête. Pourquoi Parce qu'on a juste brisé le schéma de la peur, c'est-à-dire la force a la peur, ou la, en tous les cas l'enfant, la force de la peur, on a détourné son cerveau vers autre chose. Donc, quand vous avez peur, un des moyens super pour détourner la peur, c'est aussi de on respire et on sourit. On respire et on sourit au bout de 3-4 respirations, généralement, ça se met en place. Okay, très bien voilà, une dernière euh, petite question allez, euh, une dernière euh, petite petite question. Hana, goube, <rire> oui. ouais. alors la dernière question je vois qu'il y a un don de magnétisme mais il n'arrive pas à le lancer en public bah ça c'est toi qui dois lui répondre. Ouais. c'est bah, de, de, ton... de ton ressort Comment combattre la procrastination, c'est ça Oui. Hayat. C'est Hayat. Hayat. Ayane. Comment combattre la procrastination C'est une très, très bonne question. D'abord, Par l'effort continu un enfant quand il apprend il est en phase d'apprentissage de la marche qui qui il est gêné de le nombre de fois qu'il a avec le bébé c'est des centaines et des milliers de fois mais mais et eh ben moi j'ai essayé de marcher et eh ben ça marche pas moi c'est terminé je vais jamais essayer de marcher je vais jamais essayer de marcher c'est fini ben c'est comme ça quoi. je vais pas marcher il a dit yeah. ben, moi je vais pas marcher non il s'est dit ok aujourd'hui demain la procrastination, c'est la même chose. Un, ça donne une indication qui que qu'il n'y pas pas suffisamment. Parce là, il y a quelqu'un qui sont est qui est très la pas le Donc, posez-vous la question, est-ce que ce les objectifs que je suis en train de poursuivre Ou réellement mouillée Ou est-ce que je réellement Ou Ça, c'est la première des choses à faire. La deuxième des choses, il y a effectivement, c'est-à-dire oui. هدي حويج لي درت. effectivement، سيني وعش بيني. إيه بس، صيحة. لا. لا. لا. طيح لا. لا. لا. طيح لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. Il a jeté le mot 4 goulmars ⁇ Hebel, fait faillite 4 goulmars ⁇ Mais je vais m'interdire de ne pas me relever, parce que ça, ça m'appartient. Il a dit, là. Tu Tu es Tu es là. Donc ça aussi c'est la même chose dans la procrastination. On à mes une nouvelle compétence, c'est pas grave. je suis bienveillante avec racine, bienveillante c'est pas grave, allez, on y va. Demain, c'est un autre jour, a Les L'essentiel c'est de continuer à être vraiment dans l'amélioration continue. Très bien. Merci beaucoup pour être l'invitation. Oh, C'est oui, moi qui te remercie. Euh, qui te remercie oui, alors on va juste faire un petit sondage avec les gens qui nous ont suivi. Envoyez-nous des petits pouces si vous avez trouvé le live intéressant. Je oh, vous les a a coupé coupé <rires> Et surtout, un commentaire pour nous dire de toutes les stratégies des comme parce que nous écouter, c'est bien. Passer à l'action, c'est encore mieux. Et c'est ça qui va vous faire bouger de place et qui va vous faire arriver à des objectifs. Je de pense à la décharge. Ils m'ont écrit que c'est déjà fait. Je ne sais pas, c'est possible. Je sais pas. Est terrible, Merci Neville! <rire> qui t'a enregistré déjà tous les, les lives? Tu bien bien. Tout. Merci <rire> Neville! Tu vas avec toi! Il m'a écrit avec bien ton ça. compte! Je te remercie énormément! Je te remercie! C'est ça, Mimi! Oh Mimi! On passe tous à l'action! Vraiment! On a des choses à faire avec YouTube, je pense. à on Instagram ouais, je vais et, partager YouTube, nous, et je pense que toi et moi en stage euh, en Belgique ça très bien avec plaisir avec grand ça, plaisir ça, Yalla, ah, bonne soirée. merci beaucoup la bon week-end Veillez à devenir la meilleure version de vous-même au terme de ce confinement c'est tout ce que je vous souhaite merci